Bonjour, aujourd'hui je vais encore vous parler d'un naturaliste français, le baron Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, plus connu sous le nom de Georges Cuvier. Comme Buffon, dont je vous parlais précédemment, Cuvier était un scientifique majeur de son époque, fin 18e, début 19e. Père de l'appel ontologie, auteur lui aussi d'une théorie sur l'origine de la Terre, concepteur d'une version améliorée de la classification des êtres vivants de l'inné, Cuvier a accumulé les positions académiques prestigieuses. Je ne vais pas toutes les citer, mais il fut entre autres secrétaire perpétuel pour les sciences physiques à l'Académie des sciences, et à quatre reprises directeur du Muséum d'Histoire Naturelle pour deux ans. Ah, le Muséum d'Histoire Naturelle, c'est le nouveau nom qu'a pris après la Révolution, le Jardin Royal des Plantes, celui dont Buffon avait été le surintendant pendant 50 ans. Ouais, là-dessus, Buffon est imbattable. Mais bon, Cuvier a quand même trouvé son nom au ptérodactyle. Et ça s'attaque ça Et tout ça en plus dans un environnement politique pour le moins changeant, puisque Cuvier a traversé l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire et la Restauration, tout en maintenant son pouvoir et son influence. Ce qui lui donna, selon ses dires, l'occasion de recevoir en robe de chambre, Napoléon Ier, à peine de retour de l'île d'Elbe. Mais vous parlez de Cuvier aujourd'hui, c'est surtout pour moi l'occasion de vous parler du catastrophisme. On entend souvent dire que Cuvier se rendit compte par l'étude des fossiles que les espèces animales du passé diffèrent de celles actuelles, mais que profondément religieux, il n'admettait pas de l'expliquer par du transformisme, l'évolution en quelque sorte, et qu'il en avait déduit que Dieu avait plusieurs fois détruit toute vie sur Terre pour ensuite en recréer une nouvelle. Ah, je m'ennuie si je crée un truc. Il ah, y a quelque chose là, mais ça me plaît pas vraiment. Ah, trop gros. Ah ben bah, bah, bah, bah, bah, voilà, ça c'est cool. Quoique. Une théorie qui allait prendre le nom de catastrophisme et être inextricablement associée à Cuvier. Ce qui en fait assez injuste. Et on va voir pourquoi ensemble. Déjà, est-ce que Cuvier est vraiment le premier à imaginer une théorie catastrophiste eh bien non, cette hypothèse existait déjà bien avant lui. D'ailleurs, Cuvier avait lu les écrits d'au moins l'un de ses partisans, un autre scientifique, Jean-André Deluc, sur lequel je vais un petit peu m'attarder. La religion est au cœur de la démarche de Deluc, qui cherche dans la géologie les traces des six premiers jours de la Genèse, des jours qu'il n'interprète pas littéralement, mais comme autant de période de longue durée. De Luc est suisse, et l'étude de la géologie des Alpes, où il découvre des coquillages, l'amène à considérer que ces montagnes ont un jour été sous l'eau. Il en déduit qu'il y a eu des catastrophes géologiques majeures dans le passé, des catastrophes qu'il imagine locales, mais si énormes que les règles mêmes de la physique devaient être différentes pour qu'elles puissent avoir lieu. Des montagnes qui poussent ou des continents qui disparaissent en quelques jours en gros. Il constate aussi les différences entre les espèces actuelles et les espèces fossiles. Mais il ne peut imaginer l'extinction de toutes les espèces animales, car ça impliquerait forcément une nouvelle création. Or, Teluk se laisse guider dans ses recherches par le livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, il n'y a qu'une seule création. Ok, ok, j'ai pas parlé des ratés à Moïse. C'est que j'ai ma fierté, moi. Je vais qu'il m'admire, le gars. Quand tu passes des entretiens en bouche, tu parles des sociétés que t'as coulées avant toi. Enfin, pour expliquer que les fossiles semblent d'autant plus différents des espèces actuelles qu'ils proviennent de strates profondes, il se range à l'hypothèse de Buffon, la transformation des espèces. De Luc est donc transformiste par conviction religieuse, un transformisme que l'on peut découvrir entre autres dans ce passage. « Les espèces qui furent conservées sur d'autres fonds éprouvèrent elles-mêmes de grands changements, et se rapprochèrent ainsi par degrés de celles que nous trouvons dans la mer actuelle. » En résumé pour Deluc, Dieu a créé une multitude d'espèces, dont certaines furent détruites par de violents cataclysmes locaux, tandis que les survivantes se transformèrent peu à peu. Mais revenons à Cuvier. D'accord, donc Deluc avait proposé une théorie catastrophiste avant Cuvier, mais contrairement à Deluc, Cuvier affirme que chaque catastrophe a détruit tous les êtres vivants, c'est bien ça en fait, dans son contexte sur la question, je la suis à la surface du globe, il ne tranche pas vraiment entre catastrophe globale ou locale, et donc entre extinction des êtres vivants totales ou seulement partielles avec disparition de certaines espèces. Donc, sur la portée des catastrophes, Cuvier reste assez prudent. Est-ce qu'il affirme vraiment que c'est Dieu qui les a déclenchées Le texte ne contient pas non plus de référence à des créations divines multiples, ou juste pour souligner que sa théorie n'en nécessite pas. Je ne prétends pas qu'il ait fallu une création nouvelle pour produire les espèces aujourd'hui existantes. Je dis seulement qu'elles n'existaient pas dans les lieux où on les voit à présent et qu'elles ont dû y venir d'ailleurs. Et les références chrétiennes sont loin d'être abondantes cuvier envisage bien que sa dernière révolution car il n'emploie pas le terme catastrophe soit le déluge biblique mais il recherche les traces d'événements similaires dans de multiples mythologies comme par exemple les mythologies chinoises et égyptiennes ce qui donne à cette démarche l'apparence d'une recherche de traces historiques de ce cataclysme plutôt que d'un attachement particulier à une religion en fait, Cuvier, qui a vu Buffon, s'insurge contre ce qu'il appelle les spéculations métaphysiques de ses prédécesseurs. Pour lui, la théorie de la Terre de Buffon, à base de boulets de canon qui refroidissent, dont je vous parlais dans ma vidéo précédente, c'est du pipeau. Et il se pose même en parangon de la rigueur scientifique qui cherche à éliminer la spéculation des sciences naturelles. Une idée que Cuvier formule lui-même explicitement dans son éloge funèbre de Joseph Pritzley, que Cuvier consacre en grande partie à approcher à Pritzley de s'être lancé dans des controverses théologiques. J'en viendrai plus tard sur la conception très personnelle que Cuvier avait de ce que devait être un éloge funèbre, d'ailleurs. Il a en fait été très impressionné par un autre grand scientifique, l'un de ses contemporains, un physicien qui a lui aussi su traverser avec succès l'instabilité politique de l'époque, Pierre Simon de Laplace, dont je vais me permettre honteusement de caractériser la position par un échange vraisemblablement apocryphe entre lui et Napoléon Ier. Comment Vous donnez toutes les lois de la création Et dans votre livre vous ne parlez pas une seule fois de l'existence de Dieu Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse. Essayer d'être le Laplace de la biologie amène Cuvier à éviter de se lancer dans des spéculations religieuses. La trigger intellectuelle l'amena même parfois à se transformer en démystificateur, montrant par exemple que ce squelette fossilisé d'un homme témoin du déluge, découvert un siècle plus tôt, n'était rien d'autre qu'une salamandre. Cuvier c'est les faits, les faits, les faits, mais pour lui, les faits montrent que des catastrophes ont marqué l'histoire de la Terre. Est-ce que ça veut dire que Cuvier était athée, hostile à la religion, ou qu'elle ne jouait aucun rôle dans ses écrits Trois fois, non. Cuvier était protestant pratiquant et a même été le surintendant de la faculté de théologie protestante. Il n'a pas non plus de problème à soutenir la politique réactionnaire de Charles X et à devenir pour l'occasion l'allié des catholiques intégristes. Il était par ailleurs fier de voir son discours sur les révolutions cité par des ecclésiastiques comme l'abbé de Fraissinou, et si dans ses publications scientifiques il évitait de mêler ses théories à des spéculations théologiques ou métaphysiques, il était bien plus audacieux lors de ses cours. Or, les notes d'un de ses étudiants, un certain Jean-Baptiste de Malus, ont été retrouvées et permettent d'y découvrir un cuvier qui, dans un cadre à peine moins formel, évoquait volontiers des destructions suivies de nouvelles productions d'êtres vivants que l'on pouvait facilement interpréter comme étant d'origine divine en fait cuvier était sans doute conscient que parvenir à des conclusions qu'il jugeait compatibles avec sa foi sans faire intervenir la religion dans son raisonnement était méthodologiquement la meilleure façon de renforcer par la science la vraisemblance de sa religion et ça ça le distingue fortement de beaucoup de créationnistes actuels qui utilisent des textes religieux dans leur raisonnement comme par exemple les créationnistes Jeune Terre, qui affirment que les fossiles dinosaures ne peuvent que avoir été placés par Dieu ou le diable pour tester la foi des hommes, puisque la Genèse affirme que la Terre n'a pas plus de 10 000 ans. Et ironiquement, les conclusions transformistes de Deluc, qui, plus proche de la réalité biologique, nous plaisent forcément davantage, sont obtenues par la même erreur de raisonnement. Les espèces se sont forcément transformées dans le temps, car il n'y a eu qu'une seule Genèse. Darwin, c'est un peu plus compliqué que ça, Johnson, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ok, Cuvier ne fait pas intervenir sa religion dans son raisonnement. Dernière question. Est-ce réellement la paléontologie qui a amené Cuvier à se ranger au catastrophisme Pas vraiment, mais pour comprendre l'importance qu'a le catastrophisme pour Cuvier, il faut remonter dans le temps. Quelques décennies avant la naissance de Georges, en 1739, lors d'une partie de chasse près des rives du fleuve Ohio, des accompagnateurs amérindiens de M. de Longueuil vont découvrir les ossements de trois gros animaux. Intrigués, de Longueuil en ramenait quelques-uns en France, des molaires et une défense qui provoquèrent une controverse. Espèce éteinte, squelette d'éléphant mélangé à un squelette d'hippopotame, Buffon y voyait en tout cas une espèce typique d'un climat tropical, retrouvée dans une zone froide, qui est donc une preuve de sa théorie de la Terre qui refroidit. Cuvier réglera pour de bon le débat en 1795 en montrant que le mastodonte de l'Ohio, les mammouths sibériens, les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie appartiennent à quatre espèces distinctes. Mais Cuvier va aussi voir l'opportunité de démontrer sa théorie catastrophiste. Si des espèces fossiles comme les mammouths ou les mastodontes ont disparu intégralement, c'est la preuve de l'existence de révolutions, de catastrophes monumentales. Et en 1800, Cuvier va utiliser sa stature académique pour se lancer dans un projet fou, demander aux savants du monde entier de lui faire parvenir un maximum de fossiles de quadrupèdes dans l'optique d'en faire le recensement exhaustif. Et il précise... Il s'agit surtout de rechercher si les espèces qui existaient alors ont été entièrement détruites, ou seulement si elles ont été modifiées dans leur forme, ou si elles ont simplement été transportées d'un climat dans un autre. Bref, pour Cuvier, l'étude des quadrupèdes est une expérience cruciale, une expérience qui va permettre de trancher entre plusieurs hypothèses scientifiques. Et s'il choisit de ne s'intéresser qu'aux quadrupèdes, c'est qu'au vu de la réduction des terrains incognitaires, Cuvier pense que les naturalistes ont à peu près découvert tous les quadrupèdes vivants, ou au moins les grands. Il y a peu de chances de découvrir des dragons ou des manticores vivants, quoi. Et ça, c'est bien pratique pour pouvoir faire des comparaisons. Mais Cuvier l'explique mieux que moi dans son discours sur les révolutions, qui est d'ailleurs le discours préliminaire d'un texte plus long, recherche sur les ossements fossiles de quadrupèdes. Mon objet sera d'abord de montrer par quel rapport l'histoire des eaux fossiles d'animaux terrestres se lie à la théorie de la Terre et quels motifs lui donnent à cet égard une importance particulière. La nature des révolutions qui ont altéré la surface du globe a dû exercer sur les quadrupèdes terrestres une action plus complète que sur les animaux marins. Comme ces révolutions ont en grande partie consisté en déplacement du lit de la mer et que les eaux devaient détruire tous les quadrupèdes qu'elles atteignaient, si leur éruption était générale, elle a pu faire périr la classe entière ou si elle n'a porté à la fois que sur certains continents, elle a pu anéantir au moins les espèces propres à ces continents, sans avoir la même influence sur les animaux marins. En 1800, Cuvier invente la paléontologie pour prouver le catastrophisme. Un catastrophisme qui diffère donc de celui que je vous ai présenté en début de vidéo sur au moins 4 points. Premièrement, car Cuvier n'a pas inventé le catastrophisme qui existait avant lui. Deuxièmement, car dans ses travaux scientifiques, Cuvier ne se prononce pas clairement entre catastrophe globale ou locale. Troisièmement, car si Cuvier a vraisemblablement conçu son catastrophisme en s'appuyant en partie sur ses convictions religieuses, il entendait le démontrer sans faire appel à la religion. Enfin, quatrièmement, car Cuvier n'est pas arrivé au catastrophisme par la paléontologie, mais a inventé la paléontologie pour prouver le catastrophisme. Ouais, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais disons que Cuvier a lié catastrophisme et paléontologie dès le départ. Maintenant qu'on a vu en quoi le catastrophisme de Cuvier diffère de la perception qui en est restée, explorons d'où vient cette perception. Le catastrophisme que je vous ai présenté en début de vidéo, ce serait plutôt celui d'un étudiant de Cuvier, le site pour qui l'objet de la paléontologie était de fixer définitivement l'histoire de ces révolutions et de ces catastrophes, et qui allait même jusqu'à compter le nombre de créations successives, 27. Successivement 27 fois des créations distinctes sont venues repeupler toute la Terre, de ces plantes et de ses animaux, à la suite de chaque perturbation géologique qui avait tout détruit dans la nature vivante. Ouais, non, on dit souvent que je suis omnipotent et omniscient. Parfait, quoi. Mais, c'est une mauvaise traduction. Je suis pas parfait, moi, je suis perfectionniste. D'ailleurs, ça me gêne un peu qu'on ait mal compris là-dessus. Du coup, faudrait peut-être que je reprenne tout à zéro. Mais ce n'est pas à cause d'Alcide d'Orbigny que Cuvier a été associé à cette forme de catastrophisme. En fait, comme Buffon, Cuvier va rapidement être traduit en anglais. Son discours sur les révolutions sera accompagné d'une préface extrêmement créationniste. Les promoteurs anglo-saxons de Cuvier, comme William Buckland, vont immédiatement interpréter le discours sur l'évolution comme un moyen de prouver les écrits bibliques. Et Buckland va même chercher, sans succès, à démontrer que la dernière révolution a submergé l'Himalaya. Il faut noter que Cuvier ne va pas du tout se plaindre de cette interprétation. Les éditions françaises du Discours sur les révolutions vont d'ailleurs peu à peu adopter le même point de vue. Et en 1881, presque 50 ans après la mort de Cuvier, et plus de 20 après la publication de L'Origine des espèces de Charles Darwin, le Discours sur les révolutions est republié en français accompagné de notes de Paul Bory, résolument créationniste. Je vous laisse éventuellement mettre la pause pour lire tout ça. Personnellement, j'aime particulièrement le c'était préludé aux théories bizarres de Darwin plein de condescendance, et particulièrement savoureux en considérant que le catastrophisme allait rapidement tomber dans l'oubli, tandis que la théorie de l'évolution s'apprêtait à révolutionner la biologie. Mais ce n'est pas trahir Cuvier que de l'opposer à Darwin, car si Cuvier était relativement prudent dans ses affirmations, il a effectivement passé sa vie à combattre le transformisme, un antitransformisme qui se concrétise entre autres dans son plus célèbre éloge funèbre, celui de la marque qu'il a consacré intégralement à le tourner, lui et ses idées, en ridicule, comme ici. Ainsi, pendant que Lavoisier créait dans son laboratoire une chimie nouvelle, appuyée d'une suite si belle et si méthodique d'expérience, M. Delamarque, sans expérimenter, sans même aucun moyen de le faire, en imaginait une autre qu'il ne craignait pas d'opposer à celle que les acclamations de l'Europe presque entière venaient de si bien accueillir. Le reste est tout aussi violent même pour Cuvier qui adorait utiliser les éloges funèbres pour défoncer le défunt. D'ailleurs, même quand il n'attaquait pas le mort, comme dans les funèbre de De Binton, il en profitait pour se payer la tête de quelqu'un d'autre, en l'occurrence Buffon, que, vous l'avez peut-être deviné, il portait pas non plus dans son cœur. Et le poste de secrétaire permanent de l'Académie des sciences permet à Cuvier de se charger des éloges de nombreux scientifiques qu'il avec perfidie et délectation jusqu'à la fin de sa vie, conceptualisant lui-même l'intérêt de ses éloges d'une manière plus que personnelle. Mais c'est précisément une autre utilité de ce genre d'écrit, et peut-être la principale, que de marquer les fausses routes où tant d'hommes supérieurs n'ont pas laissé de s'engager, séduits par leur imagination ou par le désir de recueillir trop promptement les suffrages de la multitude. Marquer les fausses routes, ça tombe bien, c'est ce que je vais tâcher de continuer à faire. Dans les deux prochaines vidéos, on va justement parler de deux fausses routes dans lesquelles Cuvier s'est engagé, la lutte contre le transformisme, vous l'avez deviné, et ensuite, car ce serait pas éthiquement correct de parler de Cuvier sans le mentionner, de son racisme et de l'histoire de la pauvre Sarah Bartman. Sur ce, à bientôt, si ça vous a plu, un petit message dans les commentaires ou un like, ça me fera très plaisir, et si vous partagez cette vidéo, vous en parlez en autour de vous, ça me fera encore plus plaisir. Voilà, bye bye, peace, et à bientôt